Commence maintenant, je vois que papa et maman, ils me tiennent encore par la main, me guidant sur le bon chemin, jusqu'à ce que le jour se lève, la nuit plongée dans mes rêves, où les gens sont tous des amis. Et les méchants sont tous gentils. Je descends les escaliers rapidement. Mais c'est le problème qu'elle bol choisir pour mon petit déjà en me levant. Quoi d'autre qu'elle faire basket, faire acheter à mes parents. Ma mère me dit de faire attention. Je cours partout. Comme dans la cour de récréation, j'écris des mots sur des papiers à la fille d'à côté pour lui poser des tas de questions. À ce moment, je le sais pas encore. Je me donne la peine parce que ça commence toujours pareil. J'écris mal, je t'aime. C'est normal, je fais des fautes dans mes poèmes. Puis j'oublie vite de retour à la casa. Je me presse de vivre, je pense à rien d'autre que les images sur mes livres. Il doit me manquer une case de base. je casse des vases par étourdis. Je tombe dans le manège, je prends de l'âge. Dans cette spirale, on a grandi. On sent parfois à l'étroit. Maintenant que je réalise que les études sont finies, on veut me poser des cadres, me ranger dans une case. C'est pas grave, on en tire les bonnes cartes. Le cercle semble assez carré. Pourtant, je fais des rondes le soir. On s'en persuade, sans savoir que les journées passent plus vite que les saisons dans cette histoire. Je tourne autour de mes envies sans que j'analyse. Dans la lune, je prends du recul sur ma vie. Pour conclure, je suis resté en orbite. Toute ma vue s'élargit. J'ai construit mon avenir dans le vide. On s'aperçoit que le temps file, les années passent. Ah, des rêves qui s'atrophient, certaines routes qui s'effacent. La vie va changer maintenant, on a un nouveau résident. Moi grossissant dans mon corps, puis il deviendra grand et fort. Les années passent tellement vite, toujours en quête. No. Vous voulez pas qu'on la refasse Allez, on la refait